Déjà, nous sommes tous des esclaves de la Chine. N'importe quoi que tu es en train de l'utiliser, ça vient de la Chine. Euh, C'est la Chine qui règne dans le monde depuis un certain temps, euh, depuis certaines années. Et même tous les grands produits américains, qu'ils soient petits ou grands, ça vient de la Chine. Même ici, la euh, plupart des choses, ça vient de la Chine. Même ce vaccin actuellement, il vient de la Chine. La Chine, nous sommes déjà esclaves de la Chine c'est déjà commencé, mon ami. Mais ben oui, mais alors, pour, comment on va faire pour s'en sortir, alors? C'est qui? C'est toi qui, va, euh, qui fait quelque chose pour s'en sortir? Ben, il, faut de, il, faut, il, faut de, il faut devenir musulman. Ah, par contre, je te dis une chose, l'islam, il est dans le coup. Tu, tu n'as pas écouté mes émissions, puisque tu étais malade. La mondialisation. La mondialisation, la gouvernance mondiale par, Chine, par la Chine, il n'a pas ni ethnie, ni nationalité, ni religion. Mais par contre, de toutes les ethnies, et religions sont dedans, surtout l'islam. Islam, il est dans la mondialisation et avec la mondialisation, et tu connais rien du tout en gras. Pourquoi Puisque l'Arabie Saoudite, les pays et petits pays du Golfe Persique. Ils étaient, même l'Iran, ils étaient depuis 40 ans au moins dans ce coup mondial, et ils sont déjà dedans. L'argent qui ont pu gagner les groupes financiers des, des sociétés mondiales, c'était grâce à ces gens-là, grâce à ces pays-là, surtout grâce aux pays musulmans. Déjà, ils ont fabriqué la guerre Iran-Irak pendant huit ans. Pendant huit ans, le monde arabe, il a fait la guerre contre l'Iran. L'Iran, d'un côté, il achetait des armements. Et l'Arabie saoudite, de l'autre côté, il achetait pour Saddam Hussein. en payé Saddam Hussein, tout le monde, il le payait. Tout le monde, tous les pays arabes, ils ont payé Saddam Hussein pendant huit ans. Ils ont vidé la caisse des pays arabes. Après que c'est fini avec l'Iran, Saddam Hussein, il a attaqué Kuwait. Après, tout le monde a payé plusieurs milliards de dollars. Que les Américains ils font des interventions, ils ont fait des interventions pour libérer le Covid, mais l'argent est parti. Après, ils ont fait chuter Gaddafi, Hosni Mubarak, et tout en euh, avant, avant tout. Tout c'est sais, pour en chutant chaque dictature, comme euh, euh, Zeynol Abedin, Hosni Mubarak, et, ou même colonel Gaddafi. La mondialisation, il a gagné plusieurs milliards de dollars. Parce que oh, c est, c est, ce pays-là, il travaillait avec la mondialisation. Il y avait de l'argent placé euh, dans les maisons de finances. Et ils les ont fait chuter. Eh, ils ont gagné énormément l'argent. Ils ont gagné de l'argent pour ça. Qu'est-ce que ça vous dit, cette idée que vous avez encore dans votre tête, « Islam, Islam »,« Islam », il est dans la mondialisation. C'est un plus un, ça fait deux c'est la réalité, Farid et les autres. C'est la réalité. L'islam, il est dans cette mondialisation. Est-ce que tu connais la ville Noum Noum, est-ce que tu connais cette ville Est-ce que tu connais le robot qu'elle s'appelle Sophia Je l'ai diffusé sur l'antenne. La tu connais ça ou non Non, non. Alors, Noum, c'est une ville qu'on est en train de construire en Arabie Saoudite plusieurs milliards de dollars, ça va être dépensé, dans cette ville, il y a la dernière technologie mondiale, mondiale, et oh, que vous ne savez rien du tout, toi, toi même surtout et les autres, là, vous, je précise, vous ne connaissez rien du tout de cette mondialisation et modernisation et digitale mondiale, Il est en train de fabriquer une ville, eh, Mohamed Ben Salman, et pour ça, il faut dépenser plusieurs milliards d'euros. Après, premier robot, il s'appelait Sofia, moi j'ai diffusé ses propos, tu peux, euh, si vous ne savez pas l'internet, il faut aller l'apprendre. Sur l'internet, tu peux aller trouver Sofia, premier robot. Arabie Saoudi, il a donné nationalité, c'est-à-dire un robot, il a donné nationalité, il est devenu saoudien. Ce robot, quand il parle, et quand tu le regardes, c'est un homme. Tu poses des questions, il te répond. Il est plus intelligent que n'importe qui, et il connaît tout. C'est de l'information du monde entier qui est dans son, le pouce qu'ils ont mis dans ton, son cerveau. Et tout ça. Ah, alors, vous, vous êtes euh, derrière les slogans l islam, l islam. L islam, il est dans le coup de la mondialisation. C'est euh, euh, pas, pas une grande, presque la totalité des frais de mondialisation et conquérir le monde, qui c'est déjà concret. Ah, tu peux rien faire. Ah, c'est financé par les pays musulmans, par les pays arabes ou musulmans surtout, euh, dans les maisons de finance de, mondial, de la mondialisation, monsieur. Je vous écoute. Que tu penses de la mosquée qu'ils veulent construire à Strasbourg Par rapport aux informations que je viens de te donner. Tu de dois réfléchir pour chaque mois, une semaine après tu viens de parler de mosquées qu'ils ont fabriquées à Strasbourg c'est quoi ça il faut qu'est-ce que je te donnais comme information réfléchis pour tout à ça qui m'a posé la question qu'est-ce que je, qui suis-je pour penser pour ou contre d'une mosquée en Strasbourg ça par rapport à ce que je, te, je viens de te dire par rapport à cette troisième guerre mondiale, par rapport à ce progrès qui est entré en Arabie saoudite, par rapport à ce qu'Arabie saoudite, qui est soi-disant pour vous euh, le capital de l'islam, euh, grâce à ce garçon Mohamed Ben Salman, il est devenu le premier pays laïque anti-islam. Parce que l'islam, il est contre robot, il est contre digital, il est contre le progrès que vous voyez, le progrès digital. Pour le part de vous, vous n'avez pas l'Internet. Euh, pourquoi vous n'avez pas l'Internet. Pourquoi vous n'avez pas l'Internet Ça ne coûte rien. Vous avez un téléphone à la maison, avec le même abonnement que vous payez, vous pouvez pas avoir l'Internet chez vous. Mais lui, plus grande que c'est, c'est-à-dire même Elon Musk, et, et je ne sais pas si tu connais Elon Musk ou non, même Bozos, euh, Amazon, même Uber, Uber, euh, le patron Khosrow Shahi, c'est un Iranien, c'est un Iranien tous ces gens-là, ils sont allés en Arabie Saoudite, le finance de saoudien, il est dans le finance de George Soros, il est dans le finance international, tout ça vous le connaissez rien du tout et pour toi c'est le mosquée à Strasbourg qui est très important <rire> pour bon, moi, ben écoute, je, je, vais, je vais continuer à t'écouter à la radio j'écoute les auditeurs pour savoir ce qu'ils pensent de, comment on appelle ça, de la politique mondiale actuelle. Est-ce que euh, l'ennemi l'ennemi qui est désigné tous les jours, pourquoi c'est l'islam, pourquoi ça dérange, qu qu'est-ce que les musulmans n'ont pas d'armes atomiques, les musulmans n'ont pas, pas, ne fabriquent pas d'armes, euh, ils subissent et ils sont montrés du doigt tous les jours. Je voudrais savoir pourquoi. Les musulmans, eux, ils n'ont rien inventé, ils ne produisent pas d'armes, ils n'ont pas de sous-marins. Ils n'ont pas de, de, de fusée, ils n'ont pas de missiles, ils n'ont rien du tout. Toutes les armes qu'ils ont, c'est l'Occident qui leur vend. On hein. va l'oublier. Ils ne fabriquent rien du tout, ils achètent tout. Donc ceux des vendeurs, les responsables, ce ne sont pas les musulmans. Les musulmans, eux, ils subissent. Voilà. Alors, je t'écoute à la radio. Salut. Salut, merci. Voilà, je vais, euh, tu répètes toujours et ce que tu veux répéter, mais tu n'écoutes pas. Chaque mot que ce soir, tout à l'heure, même tout de suite, David Abassil t'a dit, tu dois réfléchir. Musulman, musulman. Le peuple musulman, c'est un peuple formidable. C'est un peuple très généreux, très gentil, très gentil, très généreux. Mais imagine-toi, qu'est-ce qu que je te dis La mondialisation, l'islam, les pays musulmans, euh, l'argent euh, musulman, pétrole musulman a un rôle assez important euh, là-dedans. Il est dans la mondialisation et ce sont ces gens-là qui achètent les armements comme tu viens de dire, c'est les pays musulmans qui achètent des armements, c'est les pays musulmans qui tuent les gens, c'est les pays musulmans qui fabriquent Daesh, Taliban, qui, qui Ce sont eux qui fabriquent tous ces gens-là. Ce sont eux. Réfléchissez un peu. L'intelligence et réfléchir, c'est très important. Bonsoir, c'est qui Oui, bonsoir, David Abassi, c'est Elian. Comment allez vous cher Elian le prophète elian elian je vous écoute de temps en temps. Je suis très ravi d'intervenir ce soir. On vous écoute, Monsieur Eliane. Donc vous donnez, la façon dont vous les donnez, euh, c'est quelque chose de rare aujourd'hui. Et, et, et vraiment, c'est édifiant d'avoir la chance de vous entendre. Euh, je voulais quand même saluer, bien entendu que je vous salue, euh, David, euh, mais l'ami Farid, j'ai eu grand plaisir à l'entendre euh, car il a toujours une forme de subtilité quand il pose des questions et je l'ai beaucoup apprécié et je le salue euh, s'il m'entend. Nous sommes sûrement un petit peu de la même génération, donc bien entendu on est soumis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, David, nous sommes soumis aux aléas de la vie nous échappons au Covid, on n'y échappera pas, euh, si nous échappons au Covid, euh, nous aurons euh, autre chose, bien entendu, et, et qu'il ne faut pas oublier, comme vous l'avez euh, rappelé, la guerre est là, hein? euh, mais c'était des questions subtiles qu'il posait euh, Farid, parce que la guerre, il le sait très bien, elle est là, elle est sous nos pieds, elle nous entoure. Alors, euh, Face aux questions qu'il a posées, je voudrais rajouter un petit chapitre euh, qui me semblait peut-être vous avoir échappé, c'est que les militaires, hein, notre carteron de militaires hein, français, les militaires ont un devoir de réserve impératif, hein, euh, avant, pendant et après, même pendant la... La, la, leur retraite, hein. c'est-à-dire ils doivent se taire, ils sont soumis à ce devoir de réserve, et c'est pour, pour cela que la ministre, Mme Darly, euh, a dit euh, euh, ils vont être condamnés. Euh, à ceci près, c'est que nous ne savons pas, David Abbassi, nous ne savons pas encore euh, s'ils sont tous à la retraite. Nous ne le savons pas, nous, nous euh, vous et moi, peut-être vous, vous le savez, parce que vous avez des fiches, hein, ça, de toute façon, j'en suis sûr. Mais nous ne savons pas, s'ils sont tous à la retraite. Et ce que l'on a dit, euh, dès la première heure, hein, euh, sur euh, ces militaires, euh, c'est que un euh, ben, certain nombre avait été identifiés comme appartenant, non pas au. Front National, aujourd'hui Rassemblement National, auquel, en tout cas, de toute façon, ils ont le droit, hein, je, le, le Rassemblement National n'est pas un, un parti prohibé, hein, mais qu'ils avaient été repérés euh, comme faisant partie de factions radicales au sein du Front National, radicalisées, c'est-à-dire en euh, le... On l'a dit, hein, c est, c est, c est, moi je l'écoute, que France Info et ici et maintenant, euh, que euh, certains avaient été déjà repérés euh, pour avoir des acquaintances avec des groupuscules néo-nazis. Hein, C'est-à-dire que ce n'est pas Elian euh, qui l'annonce à M. Euh, David Abbassi, euh, non, c'est quelque chose qui a été dit, c'est de l'information que dans ces gros ce groupuscule il y a déjà à l'intérieur de ces gens qui ont été repérés comme veut bien nous dire qu'ils sont des gens qui faisaient partie donc des généraux qui faisaient partie euh, donc on le sait euh, l'armée il y a toujours des factions qui sont prêtes à en découdre parce que la guerre c'est leur métier et quand on est euh, loin de la retraite ou à la retraite, eh bien, on a toujours un peu de, de nostalgie et de se dire que si vraiment on pouvait reprendre les armes, eh bien, pourquoi pas euh, On est là hein, et tout au long de notre histoire, à nous comme à vous, David, nous avons euh, pris connaissance de tentatives de putsch. Hein, le, le, le, les généraux euh, au moment de l'Algérie, euh, que ce soit en Espagne en 1980, c'est-à-dire hier, euh, le fameux euh, colonel Terreiro euh, qui est rentré euh, avec des armes euh, dans, au Cortés et qui avait paralysé pendant 24 heures, euh, 48 heures, euh, l'Espagne. Euh, ça, ça, ça a toujours existé. parler régulièrement, vous, il se passe autre chose sur la planète. Et, et, et il, il est évident que euh, comment exister Eh bien, il y en a, ils ne savent qu'exister euh, avec des vieilles ficelles, euh, c'est-à-dire de recommencer ce qui a marché dans d'autres époques. Euh, parce que quand même, euh, L'idée de pointer comme ça ce carteron de vieux militaires, retraités ou pas, euh, c'est quand même lamentable. Et, en tout cas, pour ce qui s'est passé là, en France, et dans l'époque que nous traversons, en plus avec le Covid qui a mis,